C'est le cœur lourd que nous prenons la parole devant vous. En la qualité de responsable intégration, moi-même, Basile Bossé, Luc Petetin, nous tenions à vous parler aujourd'hui à propos notamment de l'annulation tardive de l'événement de cet après-midi. Ainsi que du déroulement de l'intégration pour les activités qui vont suivre. Compte tenu de l'évolution rapide de la situation sanitaire actuelle, les responsables associatifs du BDF, de l'AE et de l'intégration, ont conjointement décidé avec le soutien de l'administration de stopper toutes les activités étudiantes à partir de ce jour, et ce pour une durée indéterminée. Nous sommes profondément attristés de devoir prendre cette décision. Cependant, il est de notre devoir de protéger un maximum de personnes de ce virus. Nous ne pouvons pas nous permettre de créer un nouveau cluster de contamination sur un territoire s'étendant de Belfort jusqu'à Montbéliard. Le virus circule toujours et il repart fortement dans notre région. Cependant, une annulation de nos événements n'est en aucun cas une incitation à vous regrouper chez vous, sans mesures sanitaires et sans encadrement. Nous insistons énormément sur ce point. Soyons responsables, tous ensemble. Nous vous invitons donc à prendre soin des personnes que vous côtoyez, à respecter un maximum les gestes barrières et à limiter un maximum vos fréquentations lors de vos événements privés. Comme dit, c'est le cœur lourd que nous adressions à vous aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouvera encore plus fort tous ensemble l'année prochaine. Le staff intégration 2020 est désormais à la retraite, un peu trop anticipé à notre goût. En espérant vous avoir donné un superbe avant-goût de ce que nous étions capables d'organiser et de vous proposer sur ces deux dernières semaines. Et que vive l'intégration. Rendez-vous Rendez en, en septembre, septembre 2021. Bonjour à toutes et tous. L'intégration de la situation sanitaire ces derniers jours nous oblige à suspendre l'ensemble des activités du BDF. Les lieux de vie sont donc tous fermés jusqu'à nouvel ordre et ce pour une durée encore inconnue. Les soirées qui devraient s'y dérouler sont donc toutes annulées. Par ailleurs, je vous invite très fortement à respecter les mesures sanitaires présentées par Monsieur le Directeur, notamment lors de vos soirées privées. Je vous invite également à éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes. L'ensemble de l'équipe BDF vous espère en bonne santé et hâte de vous retrouver dans les lieux de vie. Bonjour à toutes et à tous. Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire ces dernières semaines, c'est avec énormément de peine que je vous annonce la suspension temporaire des activités de l'association des étudiants pour une durée, pour l'instant indéterminée. Cela inclut les activités de club, les accès aux locaux de l'association et au lieu de vie, ou bien le prêt de matériel. Mais premièrement, je tiens à remercier et à apporter mon soutien à toute l'équipe de l'intégration 2020 qui a travaillé sans relâche les six derniers mois pour préparer plusieurs semaines inoubliables. Nous espérons tous vous revoir en bonne santé dans un futur proche, afin de continuer à faire vivre l'association des étudiants, afin de continuer à faire vivre cet esprit convivial qui anime tous ces clubs et ces grandes activités qui font la diversité et la richesse de la vie étudiante de l'UTBM. Ainsi, nous vous invitons à respecter les gestes barrières et à ne relâcher aucune vigilance face au virus, même dans un cercle privé. Prenez soin de vous, de vos proches, et n'arrêtez jamais de cultiver vos rêves.